You can't get near him when he's like... Je vais te faire un peu de massage Je vais Siri, hier soir, j'ai rêvé que le Sénégal est devenu le plus grande puissance mondiale devant les USA et l'Amérique. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à cause des rêves comme ça qu'on vous demande de prier avant de dormir. <rire>